Accoucou tout le monde les j'espère que vous avez bien cette vidéo. Je vais vous proposer un deck exceptionnel, vraiment exceptionnel. Vous n'êtes pas censé connaître ce deck, il a gagné un tournoi il y a deux jours, un gros tournoi sur internet. Il fonctionne évidemment très bien en tournoi et très bien en ladder euh, également. C'est le tempo Atuma. Alors Atuma, c'est une carte qui est plutôt pétée, qui est plutôt toute nulle, en tout cas sur le papier. En tout cas pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de deck. Avec Atuma, et là vraiment, c'est pas un deck avec Atuma, c'est Atuma avec un deck autour, c'est vraiment la carte clé, donc euh, c'est un deck hyper intéressant dans sa façon de, de jouer, dans le côté un petit peu. Euh, un peu contrôle finalement, un peu lock lane euh, finalement. Alors c'est euh, un deck qui peut ressembler un petit peu dans son gameplay entre guillemets hein, euh, au Shuri Zero, c'est-à-dire que euh, on retrouve euh, le Zero, on retrouve le crâne, voilà, on retrouve le destroyer finalement qui est une grosse créa, on retrouve la, la synergie très forte à la fois pour protéger nos créas et également pour euh, finalement emmerder, on va le dire, l'adversaire. Le Cosmo et euh, l'Armor, il y a la petite Titania, il y a le Lézard, il y a le Sunspot. Donc voilà, on a quand même une ossature qui est chouri 0. Je vous mets la decklist comme ça. Euh, ok. Et, euh, mais on n'est pas sur un deck, entre guillemets, un peu no brain. En tout cas, moi je trouve que ce n'est pas no brain, mais certains vont le dire. C'est-à-dire, je joue de l'early game sur les trois premiers tours, ensuite je fais chouri. ensuite je fais une grosse créa, une grosse créa. Si on fait ça, on gagne pas toujours parce que si on n'a pas armor Cosmo, on prend des Chang-Chi, on peut prendre des aéro, des choses comme ça. Mais voilà. En tout cas on n'est pas sur le côté débile de Shuri. Tout le monde dit ouais Shuri c'est trop pété à l'heure actuelle avec les nerfs ça a amélioré le deck. Non ça n'a pas amélioré le deck. Je trouve que la méta, vraiment j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup discuté évidemment, avec des joueurs qui jouent, euh, qui jouent beaucoup pour comparer un peu les, les, les points de vie et, Les points de vue, pardon, et on est vraiment tous d'accord, euh, en tout cas ceux qui jouent beaucoup avec un bon niveau. Que la méta est hyper hyper équilibrée. On a Shuri 0 qui est très fort. Ça, c'est une certitude. Thanos est toujours viable. Mais on a plein, plein, plein, une multitude de decks. Et on l'a vu, moi j'ai fait un tournoi euh, il y a deux jours de ça. J'ai perdu en demi-finale contre un deck euh, Valkyrie. Je jouais moi Shuri 0 parce que je suis un salon enfoiré, Mais euh, je. Je ferai une, une, une, une, une vidéo d'ailleurs sur le Shuri Zero. La liste n'a pas énormément évolué, mais quand même, il y a des petites façons de, de jouer le deck différemment, on va dire. Enfin bref, voilà, j'ai perdu contre Valkyrie, mais il y avait des Serra Control, il y avait des decks euh, des Tempo Doom Wave, il y avait vraiment une multitude de decks dans ce tournoi. Et quand je regarde un petit peu les résultats des autres tournois qui ont lieu euh, sur internet, bah à chaque fois, il y a des top 8 différents. Là où avant, évidemment le nerf, bah dans les top 8, il n'y avait que des Thanos. Donc vraiment, je trouve que la méta, et même on le voit en ladder, est hyper hyper riche. Bref, je vais vous parler quand même de ce deck. L'idée c'est euh, donc Atuma c'est quoi C'est 10 points. Pour 4, si vous avez une autre carte ici à la fin du tour, cette carte est détruite. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir soit Armor, soit Professeur X. Euh, en gros, on va jouer euh, les petites créatures sur l'emplacement tout à droite. Ensuite, on va faire Storm dessus. On va le bloquer. On va euh, Atuma et derrière, on va euh, jouer donc Atuma au milieu en général. Et derrière, on fait Professeur X pour finalement protéger. Ça fait une ligne de 13 sur T4, T5, c'est très fort. Et vous avez, si jamais vous perdez, le clos que vous pouvez jouer à l'extrême droite pour booster la ligne du milieu. Ou sinon, 0 Red Skull ou un Destroyer si vous avez gagné la ligne avec Professeur X. Donc voilà, c'est assez tricky euh, comme deck. C'est hyper hyper intéressant. On va passer en ladder, la petite decklist sur le côté euh, entre guillemets. Et voilà, c'est ça qui me plaît. C'est qu'on peut encore créer des decks. Et finalement, dans le deck... Dans le tournoi qu'a gagné ce joueur, il a dû rencontrer des Shuri Zero. Et il a éclaté des Shuri des Serra Control, des Thanos, et, euh, et, et j'en passe. Donc, ça, c'est très très cool. Donc, euh, le Sunspot, on va le mettre à droite. Euh, alors, on pourrait snapper. Sunspot, Armor, Cosmo, on a une curve qui est très intéressante. Après, on a cette dimension des rêves. Dimension des rêves, finalement, elle va vraiment nous bloquer. Donc, logiquement, on est censé snapper parce que. Euh, on, a une on, on a une combinaison qui est réellement délicieuse, mais en même temps, on a ce dimension des rêves qui va vraiment nous, nous, nous emmerder. Alors peut-être ça va également emmerder l'adversaire, mais dans le doute, on ne snap pas. Alors là, il a, il a raté son T1. Il a raté son T2. Donc je crois que je vais snap. Juste pour cette raison, je crois que je vais snap. Donc, je pourrais finir par clos à gauche. Je pense que je vais faire Cosmo à gauche, into Atuma au mid, into Pass, into Claw à gauche. Et lui il va se dire, bon attendez, le gars il a Atuma sur une ligne, il ne peut pas jouer d'autres cartes donc je vais faire plus que 10 avec Atuma. Et moi à ce moment là, je vais Claw à gauche pour booster mon Atuma, vous voyez Donc c'est un peu le plan ici. C'est un deck alors il faut vraiment réfléchir à tout, et c'est ça qui est trop bien avec ce deck, il faut réfléchir à tout ce que vous allez faire durant la partie. Euh, ok. Donc le petit Atuma. Alors on aurait pu Atuma sous Wakanda aussi. Mais là en vrai, il y a quand même des chances qu'on ne fasse rien T5. On peut Lézard. Euh... On peut Lézard. On peut Titania Lézard pour le bloquer. De toute façon, on va finir par clos et récupérer la carte. Donc Titania Lézard. Lui, va jouer une carte sourment à gauche. Ah, il joue rien à gauche. C'est intéressant. Shulk. Ah, t'arrives un peu tard, mais en même temps, ça ne changeait rien. Et là, on va finir par le Clos, qui est très très surprenant. Qui nous permet de récupérer la Titania. Qui nous permet de gagner ici. Donc, je pense que c'est pas mal. Aéro. L'aéro... Ah, il nous rend la Titania. Faut pas qu'il y ait un gros, une grosse créa. Ah non, il nous a pas rendu Titania, ce bug. Oh, waouh, pas mal, pas mal. Ah, il nous a bloqué avec cet aéro. Vous voyez, Aero, c'est toujours fort. Aéro c'est ça, génial. Le nerf d'aéro, de toute façon, cette vague de nerfs, elle est, elle est incroyable. Ils ont énormément bossé dessus. Parce que l'aéro. Vous voyez là c'est la storm qui nous a manqué ou le professeur X mais je vous ai dit hein, le lieu allait être problématique pour nous on a snappé par opportunisme parce que j'ai considéré que j'avais plus de 50% de chance de gagner donc c'était un snap mais en vrai on n'était pas, énorme. On pas à énormément plus que 50% donc euh, voilà c'est un snap qu'il fallait réaliser parce qu'on a de l'équité c'est à dire que l'adversaire peut abandonner donc ça aussi on considère c'est pas juste 50% brut c'est pas j'ai 51% il a 49% c'est même si j'ai 50-50, on rajoute toujours l'équité. L'équité. La folle d'équité, comme on dit dans le poker. Donc ça, c'est important. Mais j'avoue que là, l'aéro m'a contré. Et aéro, c'est toujours une carte très intéressante. Intéressant. Je crois qu'on va Cosmo à gauche. Par rapport au dé Ah non, remarque, on aurait pu Cosmo au mid vu que les lieux vont changer. Et le Wakanda ne sera pas au milieu. Et donc Wakanda et Cosmo, ça fait un peu la même chose. Ok, bah double Wakanda. Là, malheureusement, on a un tour. Euh, C'est pour ça que Sunspot est cool. On a un tour à vide. Donc là, si on avait Atuma avec une curve comme ça, on aurait Snap. Parce qu'on aurait fait T1, T2, T3, T4, T5, T6. Et en plus avec des bonnes cartes et des cartes un peu euh, un peu surprenantes. Mais là malheureusement on passe. Donc on a fait que plus 4 sur Sunspot. Ce qui est pas mal. mais Donc l'adversaire a décidé de snapper. C'est assez intéressant. Je vais rester dans cette game. Avec un Professeur X ici. Je vais rester dans cette game. Roquette à gauche. Ok. Et je vais finir par Clo à gauche. Il va peut-être déplacer le Nightcrawler. Il déplace Nightcrawler. Il passe à 7. Et moi je passe à 7 également. Il y a une vraie possibilité de déplacer Nightcrawler pour gagner Wakanda et ça ferait égalité là. Je gagnerai là et je pense qu'à l'écart je peux gagner. Sachant que j'ai un mana flottant qui booste Sunspot. Après il y a le Destroyer qui est gros. Mais... Je suis pas sûr. J'aime bien Claw ici. J'aime bien le Claw. J'aime bien ce setup. Donc là il va... Aimdal mais ça change rien. Ok, intéressant. Je pense, il a, il a, il a, il a décidé de rester en considérant que. C'est un peu bizarre parce qu'il était quand même derrière à gauche. C'est un peu bizarre. J'aurais pu juste gagner à gauche. Les particulier de mon adversaire. Euh... C'est Ouais, je pense qu'il fallait partir à sa place Je pense qu'il fallait partir Et donc oui, pour revenir à Aero Aero, je trouve ça génial parce qu'avant c'était une carte emmerdante pour l'adversaire C'était une carte qui était... Puissante et emmerdante. Là maintenant c'est une carte qui est puissante mais elle n'est pas trop emmerdante. Mais nous elle nous a emmerdé parce qu'on a un deck... on bon, Et encore normalement on est censé faire un T1 à la fin. On a le petit Titania, le petit zéro qui peut se curver à la fin comme un Shuri finalement. Qui fait que l'aéro ne va pas nous poser problème. Là c'est parce qu'on a juste fait clos. Si on fait Clo Titania ou... Et encore Titania on l'avait joué avant mais vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs on aurait peut-être dû la garder Titania. On va faire un truc du style... Armor Atuma et Destroyer sur une autre ligne. Ah le Cosmo à droite vu que j'ai l'init. Le snap. J'ai une belle sortie. Le Cosmo est très très cool. Sachant qu'il joue les petites pierres. Donc voilà, j'aime bien Hero parce que c'est une carte qui maintenant est une carte qui n'est pas une carte uniquement pour contrer les combos ou les decks relous, c'est une carte qui est... qui peut être jouée dans plein de decks. Je trouve, hein. c'est une carte qui a... est devenue une carte de tempo un petit peu. Son effet est intéressant. Pas tout le temps gagnant. Avant, c'était tout le temps gagnant, plus ou moins, hein, comme un peu leader avant le nerf mais euh, vraiment, voilà voilà enfin, J'ai du mal à m'exprimer, mais elle a ce côté un petit peu tempo, elle peut être entrée dans plein de decks. Euh, D'ailleurs, il y a des decks qui ont été créés presque un peu autour d'Aero. Les, les Doom Wave reviennent bien, les Good Cards, les trucs comme ça. Euh, parce que c'est 8 points, c'est sous la barre des Chang-Chi, et c'est un point de plus qu'avant, et ça change. Est-ce qu'on a une bonne carte Oh, quelle horreur oh. pas évident. Je crois que j'aime bien Claude là. C'est pas évident. Hein. Est-ce que j'ai pas un play avec Destroyer qui arrive à droite En vrai, je peux faire Destroyer ici, et manger Destroyer. Ça va détruire ce qu'il y a à droite, mais on va rajouter 15 au mid. Lui, il va rajouter un ton, c'est ça le problème aussi. Il est nul ce Zola. <rire> c'est vrai, il est nul ce Zola. J'ai envie de tenter parce que je trouve ça super sympa. La question c'est est-ce que ça va détruire Arnim Zola qui est camouflé Je ne crois pas. J'ai envie de tenter ça. Ah non Parce que ça va copier Destroyer à droite qui va copier Destroyer. Oh mon dieu j'ai failli faire une, conna... une, cou... une couillonnade. <rire> ok. Horrible Zola. Je crois qu'on a perdu sur cette Zola. C'est dommage, notre play était trop bon. Je crois qu'on a perdu sur cette Zola. au un peu crâne après, mais. Je crois qu'on a perdu sur Zola. Zola, on peut, on peut pas arriver à la caler correctement. Bah non, parce que si on fait destroyer, on va détruire à droite. Le problème, c'est que le destroyer il va arriver, il va avoir un, il va avoir un effet lui. Un peu comme un Black Panther. Donc il va avoir un. Ah, c'est zut. S'il y avait une grosse créa, c'était sûrement bon. Parce qu'en vrai, la ligne de droite était gagnée. Donc en fait, on avait quand même un avantage. On, a... on pouvait faire euh... genre destroyer au mid. que non. Il fallait faire euh, crâne. Mais crâne, c'est énorme. Crâne plus un ton. Ah, c'est frustrant. Euh, alors c'est intéressant. Est-ce qu'on va zéro Titania Storm Je crois que oui. Donc à droite. 0, Titania Storm. Je pense c'est un peu tôt pour Snap. Et vous voyez, c'est trop cool ce deck. Parce qu'il y a vraiment le côté Storm, Professeur X. Et en même temps, tu fais des points. C'est vraiment un deck qui va, euh, bah, qui va jouer point points. Quoi. Donc, euh, en fait, ça fait moins de points sur deux lignes par rapport à un... Ah, c'est dur ça. Après, on a Storm. mais va bon, Snap, on a une super main. Ça fait moins de points sur deux lignes par rapport à un Shuri 0. Par contre, ça fait plus de points euh, euh, sur, euh, sur trois lignes, vous voyez Donc, on, on a le côté quand même un peu ton, mais on a le côté un peu plus tricky et le côté trois lignes. Je dis pas que c'est meilleur que Chouri 0. Je pense honnêtement, à l'heure actuelle, c'est un peut-être un poil en dessous. Mais, pour quelle raison c'est un poil en dessous Et une explication à ça. Qui euh... joue Nova et qui joue Killmonger? Donc j'ai envie de d'Armor à droite. Plutôt. Ah, c'est chiant en vrai. Hein. C'est chiant. Ouais, Sur Killmonger, on se fait éclater. Hein. Est-ce qu'il joue vrai vraiment... Ouais, il joue Killmonger, hein, c'est sûr. Ah là là. Je vais Atuma ici. Et je pourrais destroyer au pire. Je pense qu'il y a un Killmonger qui va tomber. Après, ah Quoique le Killmonger est... Ouais, mais si le Killmonger il doit quand même. Même si j'ai. Ouais. Ah zut, le play était bon. Hein. Il y avait de l'idée du moins. Bon. On voit à gauche, on a des points. Puis on avait clos là. Après, on a destroyer. Hein. Est-ce que pour Simana, il arrive à nous prendre la ligne de gauche Je pense que je vais la jouer cette game quand même. Je pense que je vais la jouer. Peut-être qu'il va juste bourriner au mid. Polaris. Ah GG. Dommage. Ouais c'était bon à gauche. Polaris nous tue. Parce que on... ouais, bah, le problème c'est que le destroyer il détruit Atuma. Oui c'est le problème c'est Aero, Polaris, Ça être des cartes qui vont nous poser problème Aero est toujours joué dans, dans la méta, faut vraiment très faire, faut faire très attention Bon Aero on peut la contrer, on a plein de T1 et un peu comme un chouris finalement Voilà on a vraiment cette possibilité à la fin de faire le, à part si on fait Destroyer évidemment euh, Mais on a le T5 plus le T1 qui peut être intéressant Et après euh, bah, Polaris elle sort un petit peu de nulle part ici Le Killmonger, le Polaris, le Juggernaut qui tue à droite C'est un setup qui est quand même assez particulier c'est un setup de chance, on va dire. Enfin, de chanceux plutôt. Euh, on va snap ici, on a quand même une belle main, une belle curve. T1, T2, T3. Ok. Euh... J'ai envie de jouer curvé. T'as gardé ça en main. A tout mal, le problème c'est que c'est pas un effet continu. Ça peut être pas mal si on pioche un monstre. Et on en a dans le deck. Professeur X. Professeur X, ça peut être sexy. Hein. Bon, ça marche, professeur X, avec euh... aucune carte ne peut être ajoutée, retirée, etc. Est-ce que Titania, elle peut aller quand même chez l'adversaire Que je ferais bien, genre euh, ça. Si ça va, chez l'adversaire, on est un peu rect. Ça. Faut prendre le risque. Ok. Faut prendre le risque. Donc là, on a un Atuma à gauche. On est pas mal là. Ah, il y a même un Cosmo. Non, ça va être Atuma à gauche. À droite, pardon. On aura un Claw. Remarque le Claw il fonctionnera pas. On aura Red Skull par contre et Destroyer. Dark Hawk. Fonctionne pas. Oh ça switch. Ça change tout. Le Professeur X ne s'active plus. Par contre on peut... Ouais, C'est incroyable hein, là, cette malédiction. On va Red Skull à gauche. Là il gagne hein, s'il bourrine à droite. Il faut que je puisse contester un petit peu le mid. En tout cas, que je lui donne l'illusion de contester le mid. Sinon, c'est trop facile pour lui de juste aller à droite. Oh non, on avait un spot et le, le citadelle nous a fait perdre. Ah, c'est trop dommage. Bon, Killmonger. Carletwitch. Twitch, Ninja. Ah, ça a rebloqué. Honnêtement, c'est une malédiction. Là, honnêtement, on est dans une malédiction. Ouais. Parce que là, là, vous voyez, le spot était vraiment beau. On est arrivé. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin de Storm. Juste, on a des cartes qui font tellement de points. Et on a ce Professeur X qui marche tellement bien avec l'eau. Ah, mais c'est pas possible là. Les games, elles sont horribles. Ah, c'est écœurant, c'est écœurant. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, j'avoue que hier, j'ai joué pas mal ce deck. J'ai fait une grosse session d'entraînement avec. Et, et ouais, c'était incroyable quoi. Était... j'en perdais pas une. Que ce soit en format battle ou en format ladder, j'en perdais pas une. Et là, c'est vrai que le deck, il me pète un peu entre les doigts. Et j'ai pas envie, envie que vous ayez une mauvaise image du deck parce que j'ai vraiment envie que vous l'essayiez si vous avez les cartes, évidemment. Euh, parce que c'est vraiment, sincèrement, un deck absolument exceptionnel. Hein. Ok. On snap. On a une curve qui est très basse. Je pense qu'on va snap quand même. Quand On en a autant de points rapidement. Euh, on va sunspot à droite. Parce que notre, euh, notre armor ira à droite si on a armor. Comme ça, on protège vraiment tout le paquet. L'avantage, c'est que là, on peut avoir des mana flottants. On s'en moque un peu. Vu qu'on a sunspot. Donc, on prend des points. On prend des points. Faudra juste piocher euh, pas destroyer au prochain tour. Donc, on a loupé qu'une curve. On a loupé que le T3. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que, vous voyez, on a eu tellement de points dès le début. Euh, louper un tour quand on a une sortie aussi agressive, c'est vraiment pas dérangeant. Après, euh, il peut faire Mister négative ici, et bon, on va partir, mais ce serait quand même pas de peau. La sortie, c'est genre 30%, un truc comme ça. Electro. Oh, psy, okay, électro. est et Electro. C'est rare, ça. Ouais, on va quand même essayer de combattre un peu au mid. L'important, c'est avoir l'initiative par rapport à ce Professeur X. Il y a le Wong. Intéressant. On a l'initiative. Il a décidé de jouer Wong. Euh... Donc peut-être Black Panther. Intuar Nimzola. On peut contrer ça. On aura Cosmo Warmore sur le dernier tour pour pouvoir le contrer. Qui va prendre l'init J'ai envie de Professeur X à droite. Le problème, c'est que s'il fait Black Panther, c'est chaud, quoi. Non, il fait Doom. Ah Non, c'est perdu. Hein. Ah, j'ai hésité. Je... Si je faisais Profexor X à gauche, je gagnais la gauche parce qu'il n'y avait rien. En fait, ça m'a tellement wong, je me suis dit ça doit être un Black Panther. Après, il gagnait à droite. Mais en même temps, je gagnais sur les autres lignes. En fait, c'était juste pour bloquer la Zola. Et... Mais après, c'est vrai que j'aurais pu le faire en deux fois. C'est-à-dire que j'avais soit Armor, soit Cosmo. En termes de top deck. Et je bloquais une ligne. Et je faisais armor Cosmo. Ça me faisait gagner à droite. Mais après il fallait que je gagne au mid en fait. Donc je faisais Cosmo plus... Oh, snap. Là on va snap parce qu'on a Storm. Bah Storm elle est aussi très importante. Là c'est vrai qu'on a fait zéro game avec Storm. Mais quand tu fais Lézard Storm. La ligne est bloquée. Enfin voilà. Ah je suis embêté. Je suis vraiment embêté pour vous. Et je suis embêté pour mon deck. Enfin mon deck. C'est pas moi qui l'ai créé. Mais... Ah, vraiment, essayez-le, vraiment sincèrement, du fond du cœur. Essayez-le, vous n'allez. Je, je vous assure à 1000% que vous n'allez pas être déçu. Je ne peux rien vous dire de plus, mais il faut l'essayer ce deck-là. Franchement, on est sur un deck qui est une, une, vraie, une vraie merveille, euh, sincèrement, une vraie merveille dans la méta. Et c'est pas pour rien que c'est mon coup de cœur pour le coup. Hein. Enfin, un de mes coups de cœur. Il y a le Doomwave aussi, le nouveau Doomwave qui est cool. Euh... On va à Storm. Même si en vrai c'est une ligne qu'on peut gagner. Alors Wolverine ça peut être un deck Galactus faut faire attention. Oh Electro c'est sûrement ça. Donc le Galactus ira au mid. Nimrod ici. On va Armor 0. Je pense que. Non, il n'y a pas de gars là, c'est bizarre. Bon, Armor 0 into. Euh... Ah, parlé, but... Ok. Bah, en vrai, on est devant. On est devant ici. Bah, ça me paraît pas mal ce play. Comment il peut gagner avec Docteur Doom Je vois pas pourquoi il jouerait Docteur Doom dans un deck comme ça. Zola, proc pas. Donc euh, ça, ça change rien. Nice. Enfin, enfin. Vous voyez, la puissance de la Storm, ça change tout parce qu'il y a vraiment une ligne où on lui dit c'est mort quoi. Là, toutes les games, c'était un peu complexe parce que euh, la ligne, elle était euh, toujours plus ou moins accessible et, et lui aussi, il a plus de jouabilité évidemment. Nous, on a quand même des armors, des cosmos, des cartes qui vont entre guillemets bloquer l'adversaire, mais qui vont embêter l'adversaire. Mais s'il a trois lignes, euh, sans dard de ville, vous voyez, c'est un petit peu euh, Shifumi quoi. Titania seul, j'ai pas trop envie de Snap. Ah, zéro Titania, let's go. Zéro Titania Storm. Ça, c'est une belle combinaison. Bon, le Vormir est un peu relou. Après, on a Armor au pire. On a Professeur X qui est très bien sur Vormir. Ah, il décide de casser Vormir. Ah non, il casse Vormir. Avec Ego, ok, très bien. Un Thanos. En fait, ce qui est bien avec ce deck, c'est le côté surprenant. C'est con mais ça a une vraie valeur euh, en, en ladder, mais même en tournoi, pour le coup, l'un comme l'autre ça a une vraie vraie euh, une vraie puissance. Parce que finalement on n'a plus Galactus. Maintenant Galactus on sait. Quand on voit des. on connaît les, les decklists, même sans jouer le deck, on sait ce qu'il y a dans Galactus. C'est toujours problématique de faire Storm quand il y a Sunspot. Je pense que je vais plutôt Cosmo. Je pense qu'on va partir sur des plays un peu différents ici. Je pense que le, le spot, le, le Sunspot Storm, euh, c'est vraiment pas un combo. Bon, le Xav, il faut qu'on gagne. On peut perdre directement sur Xav. On a un 2. Et lui, il a un débris. Enfin, un peu la même chose. Hein. C'est un peu mieux ce qu'il a. Et c'est pas non plus incroyable. Je crois qu'on va lui péter la gueule au mid, avec Storm Sunspot, on pourrait passer à gauche, euh, au mid, into Destroyer à gauche, sous Cosmo. Enfin, en vrai à gauche il aura pas beaucoup de points, il a déjà... Euh... Ah, remarque il a dit no, non, je menti. Le Red Skull est plutôt gros. Le Star Mort, Red Skull au mid, Red Skull à gauche. Passe. Autant en faire Red Skull au mid si c'est passe. Le problème c'est qu'à gauche s'il remet un ton il gagne Le truc c'est que j'aurai la possibilité de faire Red Skull à droite Je pense que je vais passer Juste pour garder mon Red Skull en main en fait hein. Ok donc là il peut ramener un truc sur la ligne du milieu Ah est pas mal parce que je le sens bien Déplacer Dino au mid. On est derrière mais pas tant que ça Déplacer Dino au mid Et il se prend le plus 6 Après il est gros hein. Il va être à 14 lui on va dire Il y a beaucoup de cartes en main non ça ça suffirait pas, il déplace Dino et qu'il fait un truc à gauche. Je pense que c'est un spot où on est censé partir. Vous voyez la puissance de la Storm, là ici ce qui fait perdre c'est ce Sunspot. Finalement il a la carte anti-storm et donc ça me bloque entre guillemets mon, mon gameplay. Alors après il y a plein de nuances, il y a plein de façons de jouer le deck. On peut partir sur, une, on peut partir sur la ligne de play A comme je vous ai expliqué dans l'introduction de la vidéo la présentation de la decklist. Mais après, il y a plein, évidemment, et heureusement, c'est tout l'intérêt de, de ce jeu, c'est qu'il y a plein de, de, de lignes de play alternatives. Mais là, on va dire, notre ligne de play la plus forte, elle était bloquée, et lui, il a fait une belle sortie. Donc, ça fait belle sortie contre belle sortie, sauf que lui, il était dans son play A, moi, j'étais dans mon play B, donc forcément. Et c'est ça aussi, la méta. C'est que, vous voyez, quels que soient les decks, on arrive vraiment à faire que chaque match-up devient intéressant. Il n'y a pas de match-up polarisé. Ok. Snap, je crois. Je crois que je vais snap. Je voulais bloquer Electro. Et. Ok, c'est bien ça. Et j'ai Atuma, Professeur X, Into Destroyer. Donc là, j'ai ma belle sortie quand même, même si j'ai pas Storm. Euh, je sais pas ce que j'allais dire. Puis j'ai bloqué Electro accessoirement. Ça, ça vaut tout l'or du monde. J'aurais pu snap avant, parce que finalement, j'aurais pris deux. Euh, je sais plus ce que j'allais dire. Euh, mais voilà, euh, tous les games sont serrés et tous les matchs ont... En fait, il n'y a pas de deck... C'est bon. Téléphone qui sonne. Euh, il n'y a pas de match qui, euh, qui finalement devient imbattable, quoi. Même le Shuri 0, euh, même si votre deck est moyen, vous allez quand même avoir 55%. Parce que le Shuri 0, il a plus quand même cette puissance, quoi. Et puis, il n'a pas tout le temps Shuri, <rire> accessoirement. Euh, ok. Donc là, il y a un Shuri qui a été joué. Le Nimrod, on a l'initiative. Dommage de pas avoir euh, remarque qu'on a... Ah si, on a armor. On fait armor à gauche. 0 et Titania. Je sais pas le play. Ah zut. Bon après on a quand même pas mal de points à droite. Bah si ça va suffire. On est à 11, on est à 13. Il a le destroyer. Ah, il a juste destroyer. Ah, c'est intéressant. Hein. Et si on fait. Si on le laisse jouer Nimrod. Peut-être si on fait par mort, on gagne. Parce qu'en fait, il y a juste. En fait, son play est pas bon. Mais... mais je lui donne, avec mon play, une puissance dans son mauvais play. Vous voyez Je pense qu'il faut par mort. En fait, je pensais qu'il pouvait faire un Venom une connerie. Mais c'est vrai que si je fais par mort, j'ai gagné. Donc là, c'est une erreur de ma part pour le coup. Euh, ce sera la dernière. Donc on va snap sur la dernière. Et la main est intéressante parce que j'ai Storm. Storm c'est vraiment la carte winrate du paquet. Enfin, entre autres, le Sunspot, le Storm. Bon, on connaît la combinaison finalement. Et vu que dans la méta, il bah, y a un petit peu moins de déplacement, entre guillemets, il y a moins de Thanos. Oh, ça me plaît ça. Oh, C'était un beau snap T1. Et on a quand même vraiment l'avantage ici. Alors il joue Queen Z Zabou. Queen Zabou, pardon. Donc euh, on va faire Armor tout de suite. Parce que ça veut dire qu'il a des Chang-Chi sûrement. La voûte. On va Storm La voûte, en fait, on a... Okay, Est-ce que Storm au mid Si, c'est pas mal Storm au mid. En fait, j'aurais Clos à gauche. Je pense que mon idée, c'est de gagner à gauche et de, le laisser, de laisser la voûte. Donc là, je fais Cosmo au C'est moi qui ai l'initiative. Donc je vais bloquer euh, certaines de ces cartes ici. Et je finirai par... En vrai, je pourrais même professeur X. En fait, tout dépend de ce qu'il fait. Là, on est quand même... On est devant. C'est Hyper intéressant. Je crois que je vais juste clos. Là, il y a égalité. Il ne pas qu'il mangeur. Il va pas qu'il mangeur, mais il y a égalité. On est quand même bien devant ici. Je clos. Après, je peux garder Claw pour... à la fin, mais ça veut dire qu'ici, je fais rien si ce n'est un lézard. Donc, je pense que quand j'ai envie de Claw maintenant, et je finirai par Atuma ou un truc comme ça. Le Claw fait, faire... fait que je vais prendre que deux points souvent. Après, il peut jouer Aero, son deck. Et Atuma. Oui c'est cool, hein. mais c'est vrai que là, peut-être que si je ne f... si je fais lézard into close je gagne quand même, mais c'est quand même risqué. Vaut mieux un tiens que deux Tulora. Bon je fais une petite dernière. Voilà, il y a toujours ce truc de, vaut mieux prendre tout de suite les deux, que potentiellement prendre quatre, mais parfois perdre quatre aussi. Mais après ça dépend des situations, c'est pas non plus tout le temps 100%. C'est pas tout le temps un tiens vaut mieux que deux Tulora dans ce jeu, et ça c'est important. Deadpool, alors Deadpool c'est bien pour nous, je vais snap sur son Deadpool. Parce que dans mon deck j'ai Armor, dans mon deck j'ai Cosmo. Donc j'ai des cartes qui fonctionnent bien sur euh, sur Deadpool. Donc juste sur le matchup. J'ai un bon matchup donc je snap. Quel que soit... Enfin pas quel que soit moment parce que là j'ai Cosmo aussi. Bon, le problème c'est qu'il va sacrifier maintenant. Donc ça c'est un peu chiant. Après euh, Atuma sur Kill, euh, ça fait gagner quoi Donc c'est pas très grave Donc Atuma ici Cosmo euh, il peut pas jouer son Dardeville Il peut pas jouer ses petites cartes Et dimension noire euh, je peux le laisser C'est-à-dire je peux juste moi euh, me concentrer sur euh, la gauche Le Venom après, faut, ouais, je pense qu'Atuma, il n'a plus de façon de le gérer. Hein. Donc là, c'est fini. On peut plus rien jouer. Donc Atuma fait la win. Euh... On va Red Skull à gauche. Une destroyer à gauche. Vous voyez, en mode vraiment bourrin. Professeur X ne fonctionne pas sur Dimension Noire. Enfin, il se révèle à la fin, mais ça change rien. C'est compliqué pour lui. Lui, il sait qu'il a perdu le milieu. Donc, il peut pas non plus juste bourriner à gauche. Parce que j'ai peux... toujours quand même la dimension noire. Donc, j'ai l'initiative. Donc, je ne prends pas Aero ici. De toute façon, il ne peut pas Aero dans tous les cas. Il peut pas... Si, il peut la... Non, à gauche, ça ne change rien. Bon, plutôt cool. Hein bon, les, dernières... les dernières games se sont, se sont euh... clairement mieux passées. En vrai, on peut ouvrir des cartes. On va ouvrir des cartes, tiens. Mais vraiment, encore une fois, j'ai pas envie de vous saouler avec ça, mais il y a des decks, bon, parfois euh, le winrate est moyen, et je vous dis bon, bah, le deck est intéressant, mais on peut passer à autre chose. Franchement, je vous invite à essayer ce deck parce que je trouve que c'est une vraie petite pépite dans la nouvelle méta. Et, euh, et puis c'est agréable quand on sort d'une méta Thanos souris et là, tout est jouable et tout est créable aussi, vous voyez. C'est pas juste jouable, c'est cette liste-là. Elle est tellement particulière et voilà une liste bizarre qui en plus gagne. Que ce soit en ladder et en tournoi. Enfin le deck a quand même gagné un gros tournoi donc. 300 crédits. Noir et blanc. Jamais de carte noire et blanche. Pourquoi Moi je veux des cartes qui sont noires et blanches. Aéro. On est à 500 sur l'aéro. A partir de la quatrième itération. tu T'as 25% d'avoir une noire et blanche. Il y en a qui veulent des Golden. Des, des, des, fin des trucs brillants autour J'avoue que moi je suis pas fan mais Le Master Mold Oh j'ai le Master Mold Attendez je fais un screen Je sais pas comment on fait un screen Je vais faire un screen comme ça Je sais pas comment on screen là Oh j'ai le Master Mold Vamos oh, Dans mon deck Ronan Incroyable Incroyable mais vrai Ah pas noir et, pas noir et blanche pas très grave on va s'en remettre hein. moi j'ai le master mold quoi trop heureux et en même temps presque déçu d'avoir que <rire> d'avoir eu ça en pool 6 en pool 5 mais en vrai c'est un pool 5 récent donc il va rester longtemps en pool 5 enfin longtemps euh, plusieurs mois quoi enfin deux mois je pense bon sur ce il ah, y a trop mais il y a 500 gold d'un coup là mais je suis trop riche dans ce jeu Merci à tous, je vous embrasse soir, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. J'ai un TikTok avec plein de Marvel Snap. J'ai oublié de le dire, je suis un, je suis un connard. Euh, Marvel euh, The Fichou sur, ma, sur TikTok. Et je fais, il y a plein de petites vidéos sympas, pédagogiques et drôles sur Marvel Snap. Bisous, bisous. Les streams le mardi et le jeudi de 9h. Euh, enfin de 10h à 19h sur twitch.tv The FichouBo. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.